J'ai décidé de, de mettre du sens dans mon métier de, de cinéaste, qui est un moment où je me suis dit, bah, je vais allier un peu le sens avec ce que je sais faire, créer des films pour partager un peu le savoir, parce que je pense que le savoir rend libre. It was a là avant d'être un film c'était un voyage et une expérience donc c'est à dire qu'on n'attend pas euh, ben, l'aide d'autres personnes que ce soit des financiers de plus communs ou même des financiers euh, que... qui peuvent être sur internet donc c'est à dire que nous ben, on y va et on filme et, et on se lance quoi. tout ce qu'on a fait en fait c'est de partager ben la parole, les idées, le ressenti et le cœur de personnes qu'on ne voit pas trop. L'idée c'était de partir, de remettre de la magie de, de, dans ce monde en fait, dans nos relations, dans nos visions, donc de partir à, aux personnes qui, qui le disent mais qui le vivent aussi. Ça me met en joie en fait de donner plus d'intérêt et plus de force à ces personnes-là, qui pour moi changent le monde. L'idée du film c'est ça en fait, c'est de partager cette... Euh, cette cette, euh, cette idée que... Voilà, que que nous sommes le monde et que si nous changeons le monde change c'est un film c'est des belles rencontres c'est un beau changement c'est une belle vision j'ai beaucoup de retours après ce film là voilà des gens qui où ça les touche vraiment et suffit il suffit qu'il y ait une personne pour qui ça aide et ben pour moi c'est bon on sait que ça sert et on sait que c'est un outil et un médicament extrêmement fort Le fait de, de savoir qui va sortir en salle, moi c'est vrai que ça me met en joie. C'est une grosse transformation dans le regard qu'on porte sur le monde, sur la vie, sur la société, sur nous-mêmes, sur les autres. C'est aussi un, un gros calme qui s'installe en nous, euh, parce qu'il a transformé cette énergie de haine lorsque j'étais contre plein de choses en énergie pour et constructive, lorsque je me suis mis à être pour plein de belles idées. Donc forcément, bah, quand tu es pour plein de choses, bah, en fait, t'as même plus le temps d'être contre. Parce que tu, tu te rends compte qu'il y a tellement de choses à faire que bah, t'as même plus le temps en fait, de faire des critiques ou, ou de parler... Euh... Donc, euh... Donc tu te lances à fond et t'es bien parce que, parce que... parce que forcément, ce que tu fais bah, te nourrit aussi. Avant, sur Paris, je faisais que des gros films, des grosses machines, euh, où il y a 50 personnes pour tenir une lumière où on te fait rendre compte que bah, pour faire un film, c'est du temps, de l'argent, des personnes, euh, voilà, c'est Donc moi, j'ai dû rompre une barrière en moi, dans ma tête, qui me limitait, et qu'un film, bah, voilà, pour être beau, il fallait tout ça. Ben non. Pour, euh, on peut aussi faire un truc hyper beau, parce que pour moi, le film est assez beau, et quand je le vois au ciné, il y a des belles images qui rendent assez belles. Euh, on peut faire un truc, en, en tout cas, assez propre, avec rien. Et... Mais par contre, si on le fait avec rien, eh bien, je pense que l'important c'est que le fond et, la, et, et le sens doit être assez fort pour, pour, pour garder les spectateurs en haleine. Les docus que je fais un peu, c'est mon école à moi. Il y a quelque chose qui... Je, je, je m'intéresse à quelque chose et du coup bah, je vais voir les personnes qui en parlent et qui pour moi euh, ont touché quelque chose de, de central et, et de pur et du coup ben, je vais les voir. Je fais ça parce que je pense que c'est juste, parce que je l'ai fait, parce que ça m'a aidé moi et ça aide d'autres gens. L'idée de faire un film comme ça, c'est juste de. si ça peut aider une personne, ben, c'est gagné. Ça satisfait euh, le fait de servir à quelque chose, le fait euh, de donner du sens aux images, de donner du sens au son, le fait ben, de savoir pourquoi je suis celui-là à cet instant-là c'est qu'on met du, de, la, de la profondeur dans ce moment, de, on sait à quoi ça sert, on sait pourquoi est-ce qu'on le fait. Au niveau du cinéma, déjà, c'est que tous les films dits euh, dans l'écologie bah, parlent, euh, nous no culpabilisent presque, plus que donner des solutions. Moi, quand j'ai regardé, en fait, je n'avais pas envie, ça me, ça, me, ça me donnait plus peur et me culpabilisait qu'en fait, c'est une énergie qui te restreint plus.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 Et, et c'est dès lors que, que toi et moi, ben, on, ouais, on se laisse endormir par une, une idéologie qu'on devient de la masse. Et je pense que, que, que quand on ne comprend pas, enfin qu'on qu prend un peu de temps un peu à, à comprendre les mots du monde parce qu'on se concentre sur, sur les problèmes de masse alors qu'au final ce problème n'est et qu'un problème, entre guillemets, d'éveil de chaque individu qui, qui, qui, qui font cette masse-là. Pour moi, ça ne sert à rien de parler de la société. La société va mal, puisque je suis la société. Tu es la société. On est la société. Donc si on change, la société change. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être contre des multinationales. Parce que si moi je change, et si la majorité d'entre nous change, bah, cette multinationale n'existera plus vu qu'elle n'aura plus de l'énergie pour subsister. Ne plus penser que, voilà, que c'est pas parce que je, que je ne peux pas tout faire qu'il ne faut rien faire. J'ai partagé du coup euh, cette vision au, à mon cousin et mon frère du coup, qui étaient euh, d'accord pour faire ça. On avait euh, rencontré donc avant un, un, un capitaine qui avait, qui avait construit son propre voilier en France, et donc là, voilà, lui cherchait euh, trois jeunes pour euh, faire avancer son voilier. J'ai juste acheté euh, une caméra euh, d'occasion, euh, un micro, j'ai commencé à écrire quelques euh, idées, et on est parti. Et de là, on a commencé à filmer, à voir ce qui se passait, à, à faire des rencontres, et, et à se transformer. <rire> Mon mode de voyage pendant ce film, en fait, c'est que j'allais euh, faire un documentaire, une vidéo. Pour un lieu du coup qui en avait besoin parce que forcément c'est des lieux qui sont en demande de ça parce que la société vu qu'elle pense autre chose c'est normal qu'elle ne donne pas de l'argent pour ça pour ces lieux là qui disent autre chose donc c'est des lieux qui sont en demande de vidéos donc moi j'allais faire des vidéos pour ces lieux là et en échange on me donnait un lit et de la nourriture on allait de point en point c'était en fait presque les intervenants ou les lieux ou les rencontres du présent qui nous parlaient des rencontres du futur donc c'est vraiment comme ça, fluide quoi. Bah, c'est un film qui, qui parle d'une expérience réelle et qui du coup ne coûte pas, euh, pas grand-chose en tant que film. À part avoir acheté euh, une, un 5D d'occasion. Donc c'est quoi, c'est 5 euros, donc le film il se fait avec euh, très peu quoi. Pour moi tous les grands metteurs en scène, avant d'être des metteurs en scène, c'est des êtres humains. Des grands êtres humains. Et donc je pense que c'est important déjà de découvrir qui on est et de découvrir la différence qui construit notre authenticité en tant qu'être humain pour la, pour la partager au monde. Mais si on ne fait pas ça, bon, au final tout ce qu'on va dire au monde, ça va être que ben, de la répétition ou de la réaction. Mettre du sens aux choses, de, ben, déjà c'est d'aller chercher au plus profond de soi-même sa, sa, sa différence à soi et, qui, et ce qui fait que moi je suis unique, parce qu'on des tous, et, et de la partager au monde, de se servir de son art, donc de, de l'outil qu'elle a, que ce soit la peinture, les images, la danse, les mots, pour la partager au monde et surtout ne pas avoir peur de la différence. Merci euh, voilà, aux personnes qui ont décidé de soutenir le film pour le sortir en salle, pour porter ce message euh, à une amplitude un, un poil plus grand. Plus grand. <musique>